Bonjour, je m'appelle Sandra Kabambi et ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille pour la clinique Médicemos. Je ne peux pas parler de la clinique Médicemos sans parler de, de la grande personne qui est derrière, c'est-à-dire le docteur Lupanzula et Moren. Qui est le docteur Lupanzula Le docteur Lupanzula, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il travaille dans la transplantation capillaire. Il travaille dans la transplantation capillaire et on l'appelle l'artisan. Pourquoi l'artisan Parce que lui, il ne travaille pas avec des machines. Il ne travaille pas avec des robots, il travaille avec ses mains. C'est-à-dire qu'il prend le temps qu'il faut pour chacun de ses patients pour pouvoir le traiter du début à la fin. Il est entouré de techniciens expérimentés qui ont plus de 10 ans de travail avec lui pour pouvoir parfaire ce travail. On l'appelle le méticuleux. Pourquoi le méticuleux Parce que chaque chose qu'il fait au niveau de la clinique est surveillée et contrôlée par lui-même. C'est-à-dire que chaque geste qui est entrepris par les techniciens et contrôlé et sous le contrôle du docteur. C'est ça le docteur Lopanzola. En plus du fait qu'il soit médecin et qu'il ait sa propre clinique, il fait partie d'un groupe qui s'appelle le WFI, qui est une association de dix médecins du monde qui se sont liés pour pouvoir créer cet institut qui permet aux nouveaux, aux jeunes médecins, d'apprendre la transplantation capillaire avec les techniques modernes que nous employons aujourd'hui. Le docteur Lopanzola n'est donc pas simplement un médecin, il est aussi professeur. Cela augmente encore à sa notoriété et à sa réputation. Nos patients sont nos ambassadeurs. C'est eux-mêmes, par le bouche à oreille, qui nous recommandent à travers le monde. Nous vous invitons, si vous désirez rencontrer le Dr Lupanzola, à aller sur notre site internet www.medicaymosclinique.com où vous trouverez un numéro en fonction de votre zone d'habitation pour pouvoir nous contacter plus facilement. Ou alors, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Nous vous accueillons dans divers points pour les consultations, mais sachez que la prise en charge est faite à la clinique à Bruxelles, où notre secrétaire vous donnera les conseils nécessaires pour organiser votre séjour pour qu'il soit le plus agréable.